La farine de maïs. La farine de maïs est mélangée avec de l'eau pour former une pâte. La boule obtenue est solide lorsqu'on la malaxe dans la main. Au repos, elle se liquéfie instantanément. Elle durcit à nouveau lorsqu'on la saisit entre les doigts. La farine de maïs est réo-épaississante. Plus elle est malaxée, plus elle est solide.